Bien. Maintenant, on va voir comment placer des images sur une page. C'est quelque chose que vous risquez de faire assez souvent, surtout si vous êtes en train de modifier euh, une application existante. Parce que là, vous allez souvent faire des copier-coller à partir d'une page qui existe pour y introduire des modifications. Donc, vous vous rappelez que dans la dernière formation, j'ai mis deux lignes de repères euh, qui sont spécifiques à la page. J'aimerais les enlever quand même, mais euh, je ne peux pas les toucher parce que, rappelez-vous, j'ai verrouillé les lignes de repères. Donc, la première chose, si je veux les enlever, c'est que je vais devoir déverrouiller les repères. Et maintenant, vous voyez que si je place ma souris au-dessus d'une ligne de repère, eh bien, je peux le bouger et il suffit simplement de le monter ça vers le haut et celui-là vers la gauche pour les faire disparaître. N'oubliez pas de reverrouiller vos repères. Maintenant, on va juste commencer par placer une image moi j'aimerais mettre une image euh, comme logo pour la belle librairie sur laquelle je suis en train de travailler euh, pour faire un nouveau site ce rectangle peut-être on peut s'en débarrasser l'entête et eh bien on va juste le mettre de côté pour le moment on va refaire apparaître les objets et vous voyez que ici j'ai une image. Alors, je peux le glisser là. Bon, c'est pas grand-chose. Je peux changer la taille si je veux. Et ça, c'est... Vous, vous pouvez, si vous voulez, juste le laisser tel quel. Ça, c'est simplement un indicateur que, dans cette partie-là de la page, je vais mettre un logo. Mais moi, j'aimerais mettre un vrai logo pour ma page. Alors, je vais l'agrandir un peu. Et maintenant, je vais cliquer droit dessus. Vous voyez qu'ici, je peux importer une image. Comment je fais ben, C'est tout simple. Eh bien, je vais dans les images. Et vous voyez que j'ai un logo qui est déjà tout prêt. Voulez-vous modifier la taille de l'image automatiquement Je vais dire oui. Et vous voyez qu'il va réarranger la taille de l'image pour le mettre selon la taille que j'ai déjà spécifiée. Et voilà mon logo. Je vois que je l'ai un peu mal aligné. On va l'écraser un peu sur la droite. Donc, ça c'est une façon de faire. C'est pas très compliqué, mais vous, vous allez souvent travailler avec des copies d'écran. Ce qui est beaucoup plus simple, si on enlève celui-là, c'est d'utiliser un outil de capture d'écran. Nous, les ergonomes de Capnum, on recommande particulièrement MW Snap. C'est très simple. Vous pouvez télécharger, l'installer, ça, cette tête-là. Et euh, donc, je vais aller euh, copier directement à partir de mon écran le logo que je veux. Voici le logo. Donc, je reviens sur MW Snap. Un peu plus petit. Et vous voyez qu'ici, j'ai un outil de capture, donc euh, je clique là-dessus pour choisir mon outil. J'ai un petit délai, et là, j'ai un petit cible où je peux simplement tirer la zone que je veux capturer. Et puis, je lâche, et je clique. Et vous voyez qu'il a copié euh, l'image. Après, vous faites CTRL-C sinon pour plus classique, fait copier, euh, édition et copier. On revient dans Axure et là, il suffit de cliquer droit et coller. Et voilà, nous avons notre image. Très simple. Occasionnellement, vous allez avoir la question posée euh, est-ce que vous voulez réduire la taille, euh, ou le poids plutôt, de l'image. Parce que des fois, vous avez des images qui pèsent très lourd au niveau euh, euh, taille de fichier. Ils vous proposent de les réduire en taille. Personnellement, je n'ai jamais remarqué que ça réduit la qualité. Donc, vous pouvez systématiquement répondre oui. Et voici pour cette leçon.